Les données qui ont été collectées ont trait au, au point d'eau moderne, c'est-à-dire les, les forages, les puits modernes et les sources américaines. Donc on a, dont on a collecté les informations et qui ont été par la suite également visualisées. Donc euh, dans la zone du, du projet qui est une zone pilote qui est une préfecture, sachant que la République centrafricaine est composée de 16 préfectures, nous avons fait un projet pilote qui, qui, est, qui se situe dans la préfecture de la lobaï Nous avons de gros problèmes dans tout ce qui est suivi des points d'eau en milieu rural. Dans le contexte centrafricain, on a au moins le tiers des pompes, c'est-à-dire au moins près de 30% des pompes qui sont en panne par manque de suivi. Les résultats obtenus par rapport à la formation sanitaire, par rapport euh, aux établissements scolaires, nous allons partager avec cette structure-là pour leur permettre de rechercher aussi des financements de leur côté pour euh, la réalisation de ces ouvrages. La première chose, c'est l'importance de bien identifier les besoins et les objectifs attendus. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire avec les données Tout ça doit nous guider dans le choix de ce qu'on on doit faire comme, comme travail. Parce qu'on ne collecte pas les données pour les collecter, mais ça doit servir à l'usage pour la planification, la prise de décision. Donc, permettra d'orienter les activités en ce qui concerne les, les réparations des, des, des fourrages ou en ce qui concerne le suivi de la qualité de l'eau, le traitement de la qualité de l'eau. Le principal défi c'est le financement, parce que en fait euh, c'est de trouver le financement pour non seulement étendre l'utilisation, parce que si on veut aller à l'échelle, il faudrait euh, plus d'outils, hein, ça nécessite plus de matériel, euh, que ce soit les smartphones et autres matériels pour les tests de qualité d'eau. Donc...